Il y a trois inconvénients à facturer à l'heure pour vos clients en coaching. Quand vous vendez du coaching à l'heure, qu'est-ce que ça provoque chez votre euh, prospect La première chose, c'est qu'il ne s'est pas orienté résultat. Votre prospect, prenez de la distance, okay sortez de votre activité, de votre métier, mettez-vous à sa place. Votre prospect, il a des aspirations ou peut-être des problèmes ou peut-être les deux. Quand votre coaching, vous le facturez à l'heure, vous ne pouvez pas orienter résultat. Par exemple, il veut être en meilleure forme, il veut perdre du poids, il veut euh, euh, faire une reconversion professionnelle, il veut développer son business, il veut avoir plus confiance en lui. Tout ça, c'est des objectifs que, inconsciemment ou consciemment, votre prospect a. Donc, quand votre prospect qui devient votre client, vous le facturez à l'heure, bah, ce qui se passe, c'est que, OK, il rentre dans un processus, mais... Ça se peut, ça va durer une séance, ça se peut 5, ça se peut 28. Il ne sait pas, est-ce que ça va durer un mois, trois mois, quel résultat il va atteindre. C'est comme si dans votre GPS, vous mettez une destination, mais il n'y a pas les étapes et il n'y a pas à quelle heure arrive. auquel okay, client, il sait à peu près qui veut être moins timide, mais il ne sait pas où est-ce que vous l'emmenez. Pourquoi Parce que vous facturez à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas lui dire en une heure, on va atteindre ce résultat. Ce n'est pas possible. Votre objectif est trop, trop ambitieux. Et du coup, quand vous facturez à l'heure, vous ne donnez pas la possibilité à votre client de pouvoir construire un vrai projet. Et en fait, chaque séance est juste une tâche. Et je vais vous dire en fin de vidéo la solution, l'alternative à la facturation à l'heure. Deuxième inconvénient pour euh, votre euh, coaché, c'est que bah, du coup, il est euh, désengagé. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque séance, il a une porte de secours. À chaque séance, il peut dire « bon, j'arrête, j'arrête, je continue ou j'arrête avec ce coach ?»« Bon, là, je n'ai pas eu de résultat tout de suite. Là, cette semaine, je ne vais pas bien. Oh tiens, en ce moment, je ne vais pas bien. Oh tiens, les finances en ce moment, c'est peut-être un peu ric c'est la crise. » Bref, tout plein d'émotions vont impliquer en lui la décision, la, le questionnement « est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ?» Et du coup, ce n'est pas engageant pour lui. Quand il rejoint, quand il travaille avec vous, il n'y a pas ce côté, OK, j'y vais, et je prends la voiture, et puis je vais d'un point A à un point B. Il y a un peu ce côté, bah, je marche, mais je peux m'arrêter, je peux regarder à gauche, à droite, tiens, et si je travaille avec un thérapeute, et si je travaille avec un autre coach, et si je suivais une formation. Donc, vous rendez pas votre service, vous rendez pas service à votre client, parce que lui n'a pas l'impression de faire un voyage avec vous, vraiment, à chaque étape. Il n'est il est pas dans l'avion avec vous pour faire un paris sydney Il marche à pied avec vous et puis à tout moment, il peut changer de direction. Et donc, ça, ce n'est pas bon pour votre client parce que lui, il a besoin de s'engager, pas juste par rapport à vous, mais par rapport à lui-même. Il a besoin de s'engager et de dire, OK, les trois prochains mois, je le dédie à travailler sur ça. Et puis, troisième inconvénient, euh, c'est... Un petit inconvénient, mais moi, par exemple, j'ai déjà consulté, euh, bah, comme vous tous, hein, j'imagine des thérapeutes, des médecins, euh, et j'ai déjà coaché des gens à l'heure. Le problème, c'est que euh, bah, vous allez vous retrouver avec des gens qui euh, vont devoir payer chaque séance. Euh, la dernière fois, bah, j'ai dû payer une séance euh, via, via Paypal. Donc, j'ai dû me souvenir le, le, la semaine... Euh, la, le lendemain de la séance qu'il fallait payer. Ou il euh, bah, y a le côté, bah, tiens, je n'ai pas de monnaie, tiens, il faut que je fasse le chèque, tiens, il faut que je fasse euh, le virement. Bref, c'est des petites choses, mais ça ajoute de la friction. Vous ne voulez pas que votre séance, le haut niveau d'énergie que vous avez ajouté à une séance, vous ne voulez pas que ça se termine par, bon, comment je vous paye okay, Vous voulez. Partir sur une bonne note et bien positif et rester sur euh, vraiment avoir, avoir ce bon goût en bouche. Okay le repas avec vous était top, mais après, il y a ce bon goût en bouche, en, en bouche et il n'y a pas ce côté « bon, vas-y, on se termine, on termine par des points pratiques ». Donc, c'est peut-être le plus petit des inconvénients, mais cumuler, ça peut nuire à l'énergie que vous voulez mettre à vos coachings parce que lui, il va être à chaque fois… Euh, fixé sur « ok, il faut que je fasse le chèque, ok, il faut que je fasse un paiement, etc. » et ce n'est pas ce que vous attendez. Donc la solution, l'alternative, c'est évidemment, évidemment de facturer euh, plutôt sous un format d'accompagnement en groupe. Donc j'en parle un peu plus dans le livre, mais je voulais vraiment rester sur ça aujourd'hui, que vous compreniez que en fait c'est pas la bonne solution de payer à l'heure. Donc oui, vous pouvez payer, facturer des, des forfaits de 5 heures, 10 heures, 15 heures éventuellement, même ça, ce n'est pas idéal parce que vous facturez des kilomètres. Votre client, lui, ce qu'il veut, c'est une destination. Donc, proposez plutôt, et, et c'est ce que je propose aux clients qui débutent. Hein, je ne connais pas votre situation euh, personnelle, mais ce que je vous dirais, c'est commencer par un accompagnement de trois mois, par exemple, euh, à base d'une heure par semaine, toutes les semaines, pendant trois mois. Et vous pouvez déjà commencer à facturer ça à 1000 euros, 1 euros. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller à 3000 5000 5 000, 10 000 euros même pour euh, certains. Donc, commencez plutôt à promettre, pas promettre, pardon, euh, parce que je suis dans le marketing. Ce n'est pas une vraie promesse, mais c'est une promesse de « on va essayer d'aller vers ce résultat-là ». Okay, parce que vous ne pouvez pas garantir les résultats euh, de votre client. Donc, vous allez dans cette direction et ça va prendre X mois et il euh, y aura une séance par semaine et vous allez travailler euh, de manière qualitative et de manière construite et vraiment faire un voyage ensemble. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je serai ravi, ravi de répondre à bah, toutes les questions que vous avez.